D'accord, bon, yo les gens, c'est sont là on se pour une nouvelle en compagnie de personnes et de personnes. Comment allez-vous, personne et personne Ça va et toi, personne. Voilà, on commence par le hard. Ça commence très bien. Allez, bah, allez, go hard. Donc, je vais vous expliquer que c'est quoi c'est un des run border hand. Bah, À chaque fois que t'as tapé ce bouton, c'est soit sauce du seul. Y'en a Y'en a Ah, viens là Marchez là, sinon La taille Allez maïs, c'est maïs on <rire> bah... pourrait faire des vidéos avec eux parce que c'est des clochards Vous êtes dans Easy, vous Non mais non, ça va être dans, ouais. part, dans. Vous, avez dans... Vous, êtes déjà... vous êtes dans Easy Bah ouais, parce qu'on est obligé. Regarde, <rire> ah, ça ne pas être dans l'Arm. Non mais, c'est comme je vous ai dit, vous avez sur un bouton, sur vous avez Easy, <rire> sur, sur, sur, sur vous avez Hard. Ah ouais non mais ouais par contre je vais faire hard Ah hein. non non non voilà C'est bon. ont appuyé sur le bouton en petit non, Bah j'ai appuyé Bah j'ai appuyé Non mais c'est du... Ah appuy Bah je veux c'est j'appuie Bah hard allez ah oh, non c'est du hard ah. Voilà en fait ça aléatoire toi tu vois Ah oh, j'ai pu tomber du EZ C'est pas de bruit va toi T'es dans le hard aussi toi Par contre c'est trop que t'es dans l'EZ Là tu vas me dire qu'il y a toujours non, pas de... Non c'est de blubber Allez appuie sur le bouton il va dans l'EZ ou hard Allez bouge dans dans mec. Putain mec je dois te m'a ah ouais. Oh les disques tarotes hein. Je connais mon clavier, je connais mon clavier, je prends pas les couilles Il était clavier Oh eh, oh oh Putain il est putain dur le hard Ouais ils ont vraiment poussé J'ai vu dans ce Death Run ils ont vraiment poussé fond enfin, le Hardos hein. Ah oui Ah oui je peux te dire qu'il est poussé au maximum celui qui est avec moi. Bah, si quelqu'un vient avec moi, oh. ah. je peux te dire que je peux te dire quoi. Oh putain, j'ai peur! C'est bon, les gars, je suis, je suis passé. Moi. du coup, nous on perd pas de temps à celui suis. En fait, tape un easy, s'il vous plaît. Merci. Allez, coucou, Allez Ah en plus c'était un speedrun, oh Heureusement en oh. haut Heureusement qu'on appelé speedrun easy parce que leur là... Ouais Je peux te dire que Kizan disant... allait oh, pleurer quoi Quoi Bon bah... Easy, euh... y a pas easy, easy ah, Parce qu'avant j'étais en easy mais maintenant c'était pas easy Ok, je vais Ok, je C'est des runs Putain de dur, même si on est dans le easy Vous mais, êtes mais cool. Oh les fils de... Et quoi T'es devant le checkpoint Tapez 1 si Kizan est bien et tapez 2 si Kizan et Biel. est bien. Devant, j'ai pas de tour. Allo, le mal, les gars, le mal. Non, perds pas de temps, nous on se tape des easy ou des hard. Pas hard, s'il vous plaît, pas hard. Yes, pas. easy. Pourquoi Parce oh. que fucking mal, les Pardon, tes mots fait euh en oh, plus c'est du style en, en fait, fait eh gros si tu tapes le trucs oh ah mais t'es mort T'as mort un checkpoint là ouais mais t'es claqué. Bah, claqué ah non tu veux bien qu'il Oh ait oh, là. Oh, oh. mais gros même le... le hard gros même le hard ouais. c'est ça je suis dans le check-out il y a mon bigo qui résonne bah, C'est des trucs quoi? One Eternity Later. Oh, J'étais à 551, je suis redescendu à 544. Moi, je te dis que ça sert à peu dalle. Et mon live que j'ai fait que 150 et tu regardes l'autre que j'ai fait, il y en a fait 1500. Pour bon, ce que j'ai plus, jeu, ça marche plus du tout. Je le, suis pas le vendredi, Le vendredi des vacances. C'est le jour-là que j'ai fait mon live à plus de 1500 vues. Putain du hard, je me tape du hard. Plus que ça. Non, je me tape du hard. J'ai gagné ce le live là. le jour de mes vacances. J'ai gagné 300 abos, crois. Oh. Non, 200, 200 quelque chose. Bah ouais. Mais là, pour en gagner. Oh. Mais comment c'est dur? Ah! <rire> après, après le slice si tu arrives moi je te conseille non bah, non non que il réussi, bien fait. bon non, on était à chaque coup on était 21 21 après ça a augmenté ça descendait ça faisait que ça il y en a qui partaient, il y en a qui venaient, il y en a qui partaient, il y en a qui venaient bon on était tout le temps on était tout le temps plein ça qui était bien euh 180 je crois Je Je sais plus. et few moments later Quand je regarde saison 7 tous les bandes il y avait plein de petits souliers, c'est trop bien. Non. Bon, les gens, je suis désolé, je triche, hein, mais là. Je rigole, pleure pas. Euh, souliers, pas en je retourne à l'accueil. Non, non, non, non. Oh bah non, mec, hein. je suis bloqué depuis tout à l'heure. Ouais, mais train de tricher là, sur mon... Là où je suis. T'es en train de faire quoi Tricher. Non tu verras, tu verras, c'est bon. De quoi pourquoi je triche tu, tu diras. Top du oh. coup tout à l'heure je vais donner mes touches PS4. Du coup il oh, est. fils il est de meilleur. pute Il s'appelle Pourquoi t'en faut que je trouve un petit truc Du coup il fait des brappes.. Il y aura, tu... Il y en aura pas un quoi. Yes, je suis passé Oh la chance que j'ai eu Easy s'il te plaît, easy s'il te plaît. Yes oh. Yes. Okay, Mais comment okay. me quoi oh. Oh. Oh, je, suis quoi je me fais Bon c'est impossible si j'abandonne. abandonner C'est quoi On retourne à la queue. Mec c'est impossible non, ok, là je vais te comprendre. Euh, je suis sur un truc. Oh ouais. Oh là, là, ai Le sentinelle et éliminé Ah tu vas après Bah sur la vidéo. Je Et là je suis protégé encore. C'est ma vidéo ah encore. Je trouve qu'elle c'est déjà boostée, non là. là mort. Ah suis bon bon bon okay, C'est long hein, elle fait 16 minutes. Soudi, ah ouais tout euh, seul. Ah ouais c'est long. Oh, on faisait trop, on est d'accord qu'il fait que le buggy. C'est bon. allé c'est long. Oh. Bah surtout quand tu fais un live de 11h courbe. De... Rappelle le live jamais que j'aurais réussi aussi putain Ah bah là t'es surtout Quoi De quoi qu'on voit j'ai vu Dans les débuts Ouais, je suis passé. Voilà Allez, easy s'il te plaît. Il a déjà encore perdu un en abo c'est c'est dingue. Yes. Je, sais beau, je sais pas, je vois pas je vois pas qui c'est parle tout seul, euh, Je suis laissez jamais, il parle tout seul, petit vieux. Pardon Game solo 10h28. Non merci disant. Non merci. Je vais laisser un plan ton petit scooter. Ah ouais c'est Kaison. 10h28. Oh. Ça c'est toi qui as fait de la live. Avec. Bah ouais. Ah live de 10h28. 10h28. Je déteste les drones. C'est la dernière fois que je fais. Aussi, Ton record c'est combien? Hein 45! Je vais le buter, vous inquiétez pas parce bah que là il parle tout seul. Euh... Bon, coup, pardon. Part, tu Bah, tu, gros, oh, tu parles tout seul. N'importe quoi, je parle à ah, ta buton! Bah ouais! Oh, oh ouais, ok! On va mettre les Ah ouais? Je vais attraper de toute façon. Voilà. Je dis ça te dérange pas si j'entends en accueillé. Non non non tu pas continuer du coup. Mais mec, ça fait une demi-heure que je suis sur l'étape. Est-ce que je peux pas aller en ici Parce que là on est hard. J'en ai quelqu'un. Regarde Oh, celui-là aussi, j'ai roulé, mec, ça sert que d'un. Oh, mec, ça fait 3 heures que je suis en mode truc. Oh, bah, mec, ça va, ouais. une chute fatale. Euh... une chute fatale, tu vois, une chute fatale. Mec, mec. n'est-ce pas? C'est quand ouais. la fin de la map? J'ai pas envie d'être en hard encore. T'es loin là, comparé à moi, tu étais à 36 étapes. Plus loin, non, une ah ouais, oh, il est plus loin. Ah oui, il un dropper. Bah, en fait, si, c'est pour pas que j'ai pris le petit hard. Oh, un droppeur ardu. Oh, ouais. C'est un chandisier là, c'est un chandisier comme toi. Es. Espèce de cassoulis. D'accord, à ouais, 8 bah, je t'enlève. Tu ta tête. Tu t'exploses ta grosse tronche de cake, mec. Mais... On a une vidéo, putain. Ok, bon. Et <rire> bah alors. Non, il y a pas de... <rire> <rire> mais il y a une... C'est bon, je vais enlever mes amis Kizan Aïe, que je suis Marchant en l'air. Est-ce qu'il est caché Ouais, la justice. Quel Kisan Quel s'en aille. Non Les femmes, les gars, je suis passé. J'ai fini le jeu. oui Oh, c'est mort, madame Tu te fous pas trop, je m'attends que je suis passé Oh, t'es mort du coup les gens j'espère que vous avez aimé cette vidéo en compagnie de Kizan Comment vas-tu Kizan Bonjour Kizan Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette voilà. vidéo euh, Qui était très casse-couilleuse C'est mort, et puis voilà, trop.